Dans cette vidéo, nous allons découvrir et illustrer à travers quelques exemples la notion d'inverse d'un nombre non nul. Par définition, deux nombres sont inverses l'un de l'autre lorsque leur produit est égal à 1. Par exemple, comme 25 centièmes fois 4 est égal à 1, alors on peut dire que 25 centièmes et 4 sont inverses l'un de l'autre, 25 centièmes est l'inverse de 4, que l'on peut noter ainsi, ou enfin que l'inverse de 4 est 25 centièmes. En utilisant la définition, on trouve aisément la propriété suivante. Pour tout nombre a non nul, l'inverse de a est le nombre qui, multiplié par a, donne 1, et c'est 1 sur a. Effectivement, ces deux nombres vérifient les égalités suivantes, et donc ils sont inverses l'un de l'autre. Ainsi, on obtient par exemple que l'inverse de 8 est le nombre qui, multiplié par 8, donne 1, et c'est 1 huitième. On vérifie bien la définition, à savoir que 8 fois 1 huitième est égal à 1. De plus, comme 1 huitième a pour écriture décimale 125 millièmes, alors on peut écrire que l'inverse de 8 est égal à 1 huitième ou encore 125 millièmes. De la même manière, l'inverse de 3 est 1 tiers, car 3 fois 1 tiers est égal à 1. Mais comme 1 tiers n'a pas d'écriture décimale exacte, alors l'inverse de 3 n'en a donc pas non plus il est tout à fait possible avec la définition donnée en début de vidéo de définir l'inverse d'une fraction non nulle. Par exemple, l'inverse de 1 demi est le nombre qui, multiplié par 1 demi, donne 1. Et comme 1 demi fois 2 est égal à 1, alors l'inverse de 1 demi est 2. De la même manière, l'inverse de 3 septième est le nombre qui, multiplié par 3 septième, donne 1. Et comme 3 septième fois 7 tiers est égal à 1, alors 3 septième et 7 tiers sont inverses l'un de l'autre. Précisons qu'aucun de ces deux nombres n'a d'écriture décimale exacte. Dans le cas général, on peut définir l'inverse d'une fraction a sur b où a et b sont deux nombres non nuls donnés. L'inverse de a sur b est le nombre qui, multiplié par a sur b, donne 1. Et comme a sur b fois b sur a est égal à 1, alors l'inverse de la fraction a sur b, c'est la fraction b sur a. Pour conclure, il faut savoir que la compréhension de la notion d'inverse d'un nombre non nul est un préalable nécessaire à la visualisation de la vidéo qui explique comment transformer une division en une multiplication.